et ensuite, regarde dans la description aussi, il y a plein de cadeaux qui sont disponibles juste pour toi. Alors la confiance en soi dans le sport, comment est-ce que tu peux l'augmenter pour pouvoir performer sur du long terme Je vais te montrer ça en deux points aujourd'hui. Le premier point, c'est déjà l'étymologie de confiance. Confiance, ça vient de cum et de fidens. Cum, c'est avec. Fidens, c'est la foi. Et la foi, c'est à dire quoi La foi, c'est croire en quelque chose en l'absence de toute preuve. Donc, quand j'ai confiance en moi, je sais qui je suis. Et je n'ai pas besoin de preuves pour ça c'est à dire que à partir d'aujourd'hui quand tu regardes cette vidéo en relation à ton sport ou l'entrepreneuriat peu importe décide d'être d'abord avant de faire ou même d'avoir ok concentre toi sur la cause est l'invisible pour générer les effets qui sont visibles donc la cause c'est être excellent valide à partir d'aujourd'hui en relation à ton sport que tu es excellent et peut-être qu'aujourd'hui mais tu vas me dire mais attends pierre je suis pas excellent etc ok mais peut-être que tu es déjà un où commence l'excellence est ce que l'excellence commence maintenant ou un peu plus haut non l'excellence eh bien c'est comme toi tu n'es pas né en faisant admettons 1 mètre 70 tu as agrandi un peu tous les jours pour atteindre cette taille là et bien pour l'excellence c'est la même chose À la fois que tu es déjà excellent mais tu es moins excellent que demain et moins excellent que dans dix ans autrement ce serait pas drôle tu pourrais pas voir ton évolution n'est ce pas ok et déjà quand tu valides ça c'est à dire que tu restes qui t'as envie d'être, peu importe les circonstances extérieures. C'est-à-dire que même si tu te plantes, eh c'est pas grave, je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant Et tu reprends ton petit bonhomme de chemin et tu progresses d'un millimètre. Là, j'ai l'exemple d'une sportive d'un niveau international que j'avais accompagné sur un sport individuel qui avait commencé à s'identifier à son résultat en lien avec les qualifications aux Jeux Olympiques qui du coup... À ce moment-là, bah, vu qu'elle a mis son objectif, le résultat, sur un piédestal, alors elle, elle, elle s'identifiait à son résultat et donc elle commençait à se dire ah mais je suis trop nul, mais j'y arrive pas, euh, mais qu'est-ce qu que les autres vont penser Bref, son estime de soi commençait à baisser parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre son objectif. Alors que quand tu te libères de l'objectif pour savoir qui tu es, peu importe le résultat, si tu l'as ou pas, à un moment donné, le résultat va arriver. Donc la première chose à faire. Pour avoir confiance en toi, c'est valide que tu es excellent maintenant, d'une part, et de deuxième part que tu n'es pas ton résultat. Ok Ça c'est la première chose. La deuxième étape ensuite, c'est de te centrer sur ta progression. T'as qu'à prendre un bout de papier là et tu notes toutes les fois où tu t'es amélioré, euh, tout ce que tu as amélioré depuis que tu as commencé le sport. Ça, on, là, on je fais à chaque fois avec euh, les athlètes du programme High Performer Academy. Je dis, OK, prends un bout de papier et depuis que tu as commencé le programme, depuis un mois, deux mois ou trois mois, par exemple, on note tout ce qui s'est amélioré. Et même depuis que tu as commencé ton sport et là, à un moment donné, ils font, ah ouais, c'est vrai que c'est dingue. Pourquoi? Parce que tu seras toujours attiré par ce qui te manque. OK? Donc, tu percevras d'abord ce qui te manque plutôt que ta progression voir ta progression le côté plus euh, on va dire schématiquement positif eh bien ça pour le cerveau ce n'est pas la priorité pour le cerveau la priorité c'est d'abord de voir ce qui manque et nos valeurs ce qui est important pour nous se crée à partir de ce qui nous manque donc tu seras toujours attiré pour vouloir ce qui te manque quand tu regardes tous les éléments de progression depuis que tu as commencé ton sport par exemple ou pour certaines entreprises alors à un moment donné ça permet de rassurer le subconscient de voir ça, de mettre sur papier de dire ah mais en fait c'est bon je suis en train de progresser et tout va, bien, tout va bien se passer quand tu focalises sur le long terme à partir de toute ta progression alors ton niveau de confiance en toi réaugmente donc voilà pour cette vidéo les deux, les deux faces c'est un, te, ne t'identifie pas à ton résultat tu es bien plus que ce résultat de regarde ta progression prends le temps de temps en temps même tous les jours ou toutes les semaines tous les mois peu importe chacun son rythme de regarder ta progression et tu verras que tu es en constante évolution et ainsi ta confiance en toi et ta foi en ta capacité à obtenir ce que tu veux viendra naturellement et augmentera